La prise, du, la prise de poids alors le poids c'est de la graisse la graisse renvoie chez toi une notion d'accomplissement de contrôle sur ah ça, le contrôle sur les événements de la vie qui ferait que tu, se, tu te sentirais accompli pour toi la vie t'a trahi la vie est, est, est dans le fond euh, euh, euh, quelqu'un qui t'a trahi et tu veux te mettre, tu veux lui prouver que tu as raison, tu veux lui prouver que tu peux te combler par toi-même. Et tu, tu poses ça au niveau physique, tu poses ça au niveau, euh, tu poses ça vraiment au, au, niveau, euh, au niveau de ton physique. Parce que engrammer, enfin créer de la masse graisseuse, c'est apporter, apporter ce que la vie et ce que les autres ne peuvent pas t'apporter. C'est une manière de te retourner vers toi que tu places au niveau physique. Et donc, ça, me, ça vient me raconter est-ce que tu es capable de te placer par rapport à l'autre. Est-ce que lorsque tu es gêné, est-ce que tu acceptes d'être gêné Est-ce que tu es en colère Tu acceptes d'être en colère Ou est-ce que tu crées une sorte, une sorte de toi, de faux toi, où tu rigoles alors que tu es en colère Voilà ce que ça vient me raconter de toi. Je suis en train de relire ta question histoire de voir si j'ai rien oublié. Et bon alors. Il y a.. Une énergie qui me traverse maintenant qui est de l'ordre de va chier. <rire> Vraiment. Voilà ce que résonne ta structure. Un... Tu as le droit d'être ton pilier. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te retrouver sans réponse face à la vie, sans réponse face à quelqu'un qui te dit quelque chose, qui te fait quelque chose. Je te dis ça parce que tu places une culpabilité sur tout ce qui sort de toi. Tu as un jugement énorme sur tout ce qui sort de toi. Voilà ce que ça vibre. Et c'est un jeu auquel tu n'as plus envie de jouer. C'est un jeu auquel tu aurais, aurais, aurais envie de jouer à autre chose. Voilà ce que ça résonne pour toi. oublie tes préceptes. Et utilise cette putain d'énergie de « je m'en fous des autres, je m'en fous de tout le reste pour agir. » Parce que c'est là que tu vas tout jouer. C'est là que tu vas accéder à la jouissance de soi fondamentale, que peu importe ce que tu fais, je suis OK, ça me fait plaisir, ça me fait jouir. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de bouffer pour, pour compenser.